Alors bonjour à euh, la famille Caz bonjour, Salut Patrick. Salut. Alors Sergio, d'abord je voudrais savoir pourquoi oui. un prénom italien avec un nom breton. Ah ça c'est l'histoire d'amitié avec euh, les amis. Euh, ils m'ont appelé comme ça et puis euh, c'est toujours resté. Quoi. Sûr, quoi ouais, c'est ma femme quoi. C'est vrai ça Et après les amis, ils ont commencé à m'appeler Sergio. Ah. Euh, c'est venu comme ça. Ah oui, c'est sûr quoi. Tout d'abord, Sergio, euh, je ne me trompe pas si j'affirme que t'es deux passions. Après ta femme bien sûr. Sur le, le rock, le rockabilly et la photo. Oui, alors tout ça, ça a toujours été lié. On a l'impression que pour moi, c'est depuis que je suis né. Alors pour la musique, euh, je suis issu d'une famille de, de 7 enfants. Je suis le plus jeune. Euh, donc, euh, j'ai quand même, à mon âge, euh, découvert ça avec mes frères et mes sœurs c'est le cas de le dire euh, mais c'était du 60 donc toutes les années 60 Johnny euh, d'un côté et Eddie Mitchell de l'autre euh, donc j'ai été bercé là-dedans depuis tout le temps et la photo Alors la photo aussi, euh, j'ai commencé à 15 ans chez euh, un artisan et euh, je ne l'ai jamais quitté d'accord Alors, euh, je veux savoir avec quel matériel tu travailles dans les concerts est-ce que tu utilises le flash d'abord Non. Très rarement, c'est à dire. Pourquoi rarement, Ça m'est déjà arrivé. Euh, on essaie toujours de garder une bonne ambiance euh, de la scène et euh, le flash, euh, ça écrase tout. C'est pas, pas possible. Si c'est bouché, euh, on peut l'utiliser mais en open, en open flash. Open flash, ça veut dire qu'on travaille en dessous pour décrasser un petit peu. Ouais. Mais c'est très rare. Quoi. Sinon, tu as quoi Du Nikon Toujours Nikon. Depuis euh, ma toute jeunesse. Et donc, tu as un objectif lumineux ouais. Pour éviter le flash 28. Ouais, ça va, oui, forcément. forcément. Alors, donc, ce magazine-là, Rockabilly euh, Génération, euh, finalement, c'est moyen d'allier tes deux de passions. Voilà, exactement, c'est hein? ça. C'est-à-dire que c'est parti au départ euh, sur un partage, parce que euh, je partageais toutes mes photos euh, sur Internet. Et euh, un jour, il y a des, des copains, et ils m'ont dit, mais. Pourquoi tu ne fais pas un magazine, quoi ouais. alors euh, c'est parti de là, tout simplement, quoi. Il y a quand même un magazine papier. Euh, c'est risqué aujourd'hui, quoi. Ouais. Alors euh, on, a, on a choisi le côté euh, qualité euh, pour les gens mm -hmm. parce que moi j'ai le souvenir, c'est vrai que quand j'étais jeune, euh, les magazines qu'on avait, comme Salut les copains ou les choses comme ça, on était, on était fiers était fier de, de l'acquérir. On les conservait. Le conserver. On les voilà, conservait. Euh, surtout qu'on vit dans une époque de jetable, moi j'ai je, préféré ouais. jouer la carte même de la qualité. Oui, bah parce que Rocobi Génération, on les conserve. Nos, nos abonnés, ils en sont hyper contents. Quoi. Principalement, là aussi dans le magazine, euh, on est pointu, c'est sur la couverture. Euh, on choisit euh, soit une actualité, ou soit avec une tête d'affiche. Alors une tête d'affiche, c'est un chanteur quand même à haut niveau, genre comme on a fait euh, Big Sandy, Crazy Caban, euh, les Teen Stars. Euh, les gens passent et les gens passent. Et euh, on leur fait euh, une interview aussi parce que nous on aime bien les interviews parce que c'est vraiment un moyen euh, d'expression euh, euh, pour les gens. Oui, et puis on découvre leur vie, euh, voilà. euh, ce qu'ils aiment, leur passion. Parce que si on faisait important. une biographie sur les gens, euh, c'est facile, mais bon, euh, c'est ce que tout le monde connaît. Mais ouais. par contre, euh, ce qu'il y a derrière les gens, c'est notre but, c'est de rechercher ça. Quoi. Donc on a toujours euh, une actualité euh, en couverture. Alors Marise, quel est ton rôle au sein du magazine Alors moi je suis la trésorière. Voilà, tout simplement. C'est moi qui gère, euh, qui va à la banque, euh, qui reçoit mes abonnés. Euh... Je, fais les je fais les enveloppes. Et ah, ça se fait travailler pas mal quand même Oui, mais c'est avec plaisir. Ça ouais. me fait beaucoup de plaisir. Ça nous prend beaucoup de temps. Ouais, ouais, c'est okay. ouais, très, hein. très agréable. Donc on rappelle quand même les bases de Rockabilly Génération oui. Alors, le contenu un peu, quoi. je veux dire, bon, nous, euh, notre objectif au départ, euh, c'était d'un magazine de jeunes. C'est-à-dire parce que, bon, euh, c'est facile de faire sur les pionniers, euh, de faire des articles, il y a des, des millions de livres, euh, des documents là-dessus. Euh, c'était pas notre but. Nous, ce qu'on veut, c'est aller de l'avant avec les jeunes. Il faut euh, ces jeunes-là pour pouvoir co de, continuer cette musique. Et c'est avec eux qu'on le fera, C'est pas pionnier. Par contre, euh, dans notre magazine, on a toujours gardé euh, des, des petits reportages sur nos pionniers pour les jeunes qui lisent ce magazine ou qui s'instruisent. Par contre, après, on a d'autres pages euh, sur la nouvelle génération. Que, on est très pointu là-dessus, euh, avec des critères. Il euh, faut pas qu'ils aient plus de 4 ans euh, de scène, euh, un minimum. Et puis, on fait euh, sur base d'interviews pour qu'ils puissent s'exprimer euh, correctement. Après, euh, c'est les reportages. Euh, et puis le euh, petit côté backstage, euh, c'est le côté sympa parce que les gens, euh, ils aiment bien avoir des photos un peu, je dirais, inédites, euh, des, comment ça se passe derrière une scène, ou des choses comme ça. Donc de temps en temps, on balance des petits trucs. Donc au fil des interviews que tu as réalisées dans ton magazine, tu, tu as ressenti un, un certain renouveau parmi les jeunes pour le, pour le Rockabilly oui, oui, oui, oui ça, ça vient petit à petit, mais euh, on, on le voit quand on regarde Dylan Kirk ou Shana euh, qui est là aujourd'hui. Il euh, y a beaucoup Mateo. de jeunes. Il ouais, y a Matteo euh, dans le prochain euh, reportage qu'on a fait, un jeune guitariste euh, italien. Euh, et, euh, ouais, et, Barney. Il y, y a beaucoup, et ça vient petit à petit. Il euh. n'y a que les anciens qui ne croient pas à ça. <rire> qui vivent euh, dans. Euh, dans le rétro et est ce que vous avez d'autres lecteurs francophones mais hors de france oui. oui oui on a donc au canada mm -hmm. italie euh, espagne euh, espagne euh, là on va avoir un en suisse. en suisse angleterre, angleterre. Ah, pourtant ça, les anglais ils sont pas trop francophones Allemagne. habituellement Allemagne. oui oui Allemagne. d'ailleurs notre traducteur euh, la translation qui se fait c'est un anglais on envoie la... les interviews euh, qui sont faites par brian et euh, ça arrive en angleterre et euh, l'anglais euh, le traduit euh, en ah, français d'accord ok pour que justement qu'on puisse garder euh, réellement le, le feeling de, de l'interview, parce que nous on ne veut pas de coupure euh, réellement comme celui qu'on a fait de Krasi euh, quand on le lit c'est réellement ce qu'il a dit, il n'y a rien de caché, il n'y a rien de coupé okay. c'est très important pour nous ça D'accord, et donc le magazine marche bien on peut dire ouais on a, bon, on a des, des abonnés euh, réguliers mais on a, on a pas mal de dépositaires aussi des maisons de disques euh, ou des choses comme ça et qui sont dans les festivals euh, qui vendent euh, comme ça Bon il ne faut pas trop grossir Sinon, vous allez vous faire acheter par oui, Sam après Oui, <rire> ouais, non, non, mais on non, est une petite ben, petite structure. Hein. D'accord. On, on, une euh, on c est une association, c'est réellement euh, euh, notre travail euh, en plus, hein, c'est supplémentaire. Il n'y a rien de. Avec le cœur. On essaie de faire un ouais. travail un peu professionnel, mais bon, on est, ouais, on est les, les, voilà, on reste des amateurs. il est Non, mais il est, il est professionnel. <rire> c'est super. Hein. Ben, je vous remercie pour l'interview. Ben, ça nous a fait Merci plaisir. À toi, à toi. Ah.